Professeur Putricide, on essaye On va créer des morts vivants personnalisés. Ça coûte 4. On en a 3. La règle, je crois... Alors, on n'est pas obligé d'avoir des morts vivants dans nos morts vivants. Vous voyez ce que je veux dire Mais, on a au moins une taverne X. X est la taverne dans laquelle vous êtes. Jusqu'à X-2, mais X obligatoirement. Vous voyez, là ce que j'ai fait c'est comme de l'art. C'est à dire quelque chose de très simple. J'ai expliqué d'une manière où vous n'avez rien bité. mais ça demande un certain talent. Ok. Je pense qu'on va plutôt essayer d'aller dans la 4. Dad. Ah c'est toi, Dad. Je vous souhaite un bon combat. Aouché. Ah, okay. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien? Après de ce que j'ai vu, il n'y a que des morts vivants. Série. Euh, bah Moi, j'ai déjà vu des adversaires qui n'avaient pas de mort vivants avec ça. Qui avaient généré des dragons hybrides avec d'autres choses. Tu peux pas tripler les morts-vivants que tu crées à moins d'avoir de la chance tu peux pas tripler les morts vivants que tu crées Ouais, mais ça c'est pas très grave, t'as pas trop envie de les tripler si. Enfin, on verra, on verra. J'avoue que je l'ai pas joué hein, encore. Hein. Que tout se passe bien Alors, on pourrait up. En fait l'avantage de up c'est que ça me permet de derrière de faire double achat, ensuite de faire achat roll achat, et ensuite de partir sur un spot avec 5 plus 3 et ensuite on est dans la 4 et là dans la 4 on fait le pouvoir. Bon c'est sur 4 tours, sur 3, up, achat, achat, roll, achat, 5 plus 3 sur les 8 gold. Donc euh, tour 5, enfin 5 gold, 6 gold, 7 gold, 8 gold. Donc on peut partir là-dessus, sinon on fait ça, ça, mais ça veut dire qu'on se commit dans une strat standard. Je pense que je vais hop. Pour euh, vraiment faire le 5 plus 3, je pense que c'est la meilleure façon à la fois d'équilibrer la tempo, la compo et d'aller dans la 4 finalement. Merci mes filles pour le prime, merci beaucoup. C'est gentil, merci infiniment. C'est le 48ème abonné de la journée. Merci à toi. Merci de ta générosité. Non, tu n'es pas le millième. Enfin, je crois pas. En tout cas, ça ne s'est pas encore mis. C'est peut-être le millième. On verra. Merci en tout cas. C'est un poil couillu de prendre Carni quand même. Super. Ah zut. Et si je vends up... Parce que là en vrai c'est vraiment pas bon ce qu'on me propose. Les prochains tours j'ai 7 gold. Je fais 4 plus achat. Let's go. Turbo up. Franchement c'est le play hein. Parce que ça c'est... Il des... n'y a aucune taverne 3. Allez. Il y a une récompense spéciale pour le millième du coup. Euh non. J'ai pas non non, j'ai pas spécialement de récompense pour le millième. Par contre, pour le 1200 ème il y aura peut-être une récompense spéciale. Moi oh, si j'étais vous, euh, j'ai rentré le truc hein. Je pense même la récompense pour le 1200 ème elle, elle est vraiment exceptionnelle, moi je vous le dis. Eternal Night. Un sacré départ lui. Hein. Le mort vivant qui se personnalise. Ventreux non pas si mauvais, hein. c'est un 5-9. Hein. Franchement, c'est un 5-9. On va prendre main verte, c'est super fort dans la méta. Bon, il proquera pas, mais... <rire> il procra pas. Le gars, je vais lui, je vais lui donner un squelette 1-1. Vous croyez qu'il va être content ou pas <rire> En vrai, il pourrait taper là. Merci euh, le Royity et 2000. Merci à toi, merci pour le soutien. Tentez-toi, 2000. Hein. Je crois que t'es le millième. Hein. Merci le Royity, merci beaucoup. Et merci à FrostDesk05, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre votre soutien. Il n'y a pas eu de TA24 de proposer, c'est pas normal, si. Euh, non, c'est pas normal, en effet. Il m'a volé vraiment la 1-4 waouh pas de pôle hein il m'a volé une sacrée euh, sacrée carte. Réincarnation, hein Ou une nécromancien encore Ça fait des pièces, hein On est pas mal là, franchement. Non Là, on a une vraie compo. Hein. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre ce qu'il y a. Bon, après, vous pouvez mettre la souris sur les cartes, mais vu que ce sont des créations, c'est des cartes qui n'existent pas. Mais en vrai, elles sont plutôt fortes. Hein. Oh non, ça allait là-dessus et mon truc se fait percuter. Oh, mais ma vie, elle est vraiment cruelle en vrai. Ah non Quelle angoisse Ah c'est pas glop hein. c'est sérieux parce que je suis devant, hein. je suis large devant. Ouah c'est moche. Necro hein. aurait triplé les squelettes non Je sais pas si ça se triple les squelettes. Oh, c'est pas mal. Si ça se triple, ok. J'en ai plus qu'un, mais je vais attendre d'être à 25 pour l'utiliser, je pense. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ah écoutez là franchement on est pas mal hein. Honnêtement euh, On a que des, des résultats. Ah, ça s'est vraiment très très très très très mal mis Mais ça met vraiment Mais il y a des choses qui se mettent mal dans la vie Mais là alors je sais pas s'il y a une chose dans le monde Qui s'est plus mal mis que ça quoi Franchement le moins 11 dans un spot Où on joue 100% c'est horrible Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. À côté de ça, la fin dans le monde, c'est pas si grave. Mais exactement, exactement, c'est clair, c'est clair. Ah, je monte des tonnes, hein, sérieux, je monte vraiment des tonnes. Hein. C'est à deux ou pas Peut-être pas. Confère à deux morts vivants. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Très bien, moi. quoi Eugène? Oh wow Pas mal ça non? Il y a un match en vrai. La goule mangeuse de chair, elle est elle est cool hein. Elle est, elle est fucking cool, hein. Pas mal, ça, en vrai. Putain, mais c'est strong C'est méga strong, en vrai oh de bord, -vous. Je vous souhaite un bon combat. Bah ouais, mais là, je... franchement, je peux faire top 1 sans blaguer. Hein. J'ai l'impression que ma compo, elle, est... elle va être totalement dingue. On va voir hein, comment ça va marcher, mais... Bon, le placement, je suis pas sûr, mais... Ça, c'est dès qu'il y a une réincarnation, plus 1, plus 3 à tous les morts vivants. Pouh, en vrai, même le jardinier, on va le virer. Hein. Il est cool, mais... Là, on fait des dingueries, hein. C'est pas définitivement la goule Non, c'est pas définitivement, mais ça permet d'avoir vraiment beaucoup de patates. Je pense que c'est quand même cool. Hein. Plutôt qu'une pièce, à ce moment-là, la pièce elle a la moins de sens. Et lui, il avait mis 6, il avait mis 11, et bam, il se prend son 22. Je pense qu'on est vraiment très très fort. Hein. On est que tour 8. Vous imaginez J'ai même pas fait gaffe On est que tour 8. Je vais up, je pense. Alors c'est vachement risqué mais je pense que franchement je pense vraiment que ma compo elle est dingue Je vais hop voilà oh Dinguerie Dinguerie Je crois que ça, ça va même un peu avant Non, on s'en fout, hein. l'invocatrice éternelle dans ce spot. Oh, mon, dieu mon dieu, mon dieu, mon dieu Bah sans blaguer, les cartes qu'on a créées, elles sont trop bien. Bah, surtout lui et lui en vrai. C'est des super réincarnations. Après, est-ce qu'on fait pas ça Non, c'est comme ça. Ouais, j'aime bien l'idée, hein, franchement. J'aime bien mon board. Hein. Il est très, très, très, très, très sympa. On est à 12 parce que c'est un peu bizarre d'être à 12. Parce que vraiment, je pense qu'on normalement, on est censé être à 23. Parce que là, on peut quand même faire top 8. Bon, ce serait extrêmement frustrant, mais on peut quand même top 8 vu qu'on est qu'à 12. 5-4 first. Ah là, la résurrection aussi. Réincarnation. Ah non, non, ça marche pas. Ouais, ouais, t'as raison. Elle, si elle a la réincarnation, elle elle a, la, elle, fait la, elle a pas la place de maître. bien sûr. Merci Tenlol pour le Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci de ton aide. Aïe, ça fait la place. Ah, ça monte des tonnes, ça monte des tonnes Allez Fichou, j'ai commandé l'eau fraîche avec ton lien, t'as moyen de savoir si c'est bien passé euh, J'ai pas moyen de savoir, mais si t'as commandé avec le lien, ça, y a pas de raison. Prends un autre comme ça J'aurais choisi le même Je, vais les garder pour plus tard. Je me demande si on va pas virer la création du putricide En vrai Parce que finalement on veut vraiment que des réincarnations Même si ça j'avoue que c'est vraiment cool hein. Est-ce qu'on virerait pas Retrouver ça, ça Pour aller chercher la sœur Et sainte dame non, il y a pas besoin pour le moment. On rester comme cela. on va rester comme cela pour le moment. Par contre, au prochain tour, ça ça va virer pour Non, parce que il y, y aura lui qui va donner réincarnation à deux et lui va donner réincarnation à 1. Donc en vrai, lui il aura la réincarnation donc il va être très très intéressant et lui il va juste dégager, je pense. Quoique. Enfin que ah, je sais pas, on verra. Peut-être c'est lui en vrai qui dégage. À partir du moment où on donne 3 réincarnations, je préfère avoir une 4, 9, qui serait incarné, qui remet une de 2, Qui va remettre une autre de 2. Plutôt qu'un truc qui donne une pièce Mais ouais je vais faire ça je pense Dans ce cas là on fait ça comme spot Ouais, vous vous bah, mon tour 10 il est plus que costaud hein. Il est vraiment vraiment plus que costaud hein. Ah, la stat qu'on fait sur chaque, chacune des... Ça, ça meurt. Ça remet... Ah, oh, c'est une dinguerie. Et bam, bam, bam, bam. Encore un petit coup. Boum, boum, boum. Là, il y a la massacreuse. Elle est dans son siège. Elle est... Pas mal. Même le Mitrax. Hein. Là, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est carte de scaling... Euh... Il regarde avec admiration la, la sœur murmure mort. Hein. Bon. Vous vous bien. Oh. Ouais. Alors, ça on va forcément le jouer. Euh, ça on va le jouer. Je crois qu'on va virer lui. Non, on va virer lui. Ah non, on en donne. Lui, il en donne deux, lui, il en donne un. Donc je crois que c'est elle qui part. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Oh, ça va faire de gros dégâts. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ouais 2 et 1 Donc c'est bon Ça ça et ça Après on peut avoir un taunt au dessus d'une un, création Je pense que ça me paraît peut-être un poil plus standard Plus intéressant pas standard ça veut rien dire Quoique on, fait, on a une pièce de plus mais on s'en fout maintenant Ouais on va faire ça je pense Je pense que le taunt a plus de sens maintenant Ça first, ça, taunt là Et tout ça, ça scale Pourquoi pas prendre le colosse Bah le colosse il est boubou divin, il meurt pas J'aime pas trop Ah là j'aime bien hein. Franchement c'est beau hein, ce qui se passe hein. On est que tour 11 hein. Là il faut aussi re... Ça il faut se avoir, euh, avoir en tête On est que tour 11 hein. ah, On joue 100% hein, Clairement il ne jamais perdre hein. Ouais mais le Boubou il, aura, il, il démarre à 6, il aurait pas été si gros que ça je pense en vrai Je pense qu'il aurait pas été si gros Ok Ouais, c'est bien battu, lui, quand même. Au travail. Continuez sur votre lancée. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Vous êtes sur la liste des invités Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de le taunter Ça fait que quand il va attaquer... Parce qu'il va attaquer à un moment donné. D'ailleurs, je vais peut-être même le mettre là. C'est-à-dire que quand il va attaquer, il aura ensuite le taunt et, ses, et les créatures vont, vont s'écraser dedans. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Ah, c'est trop bien. Franchement, mon spot, il est trop beau. J'ai presque envie de laisser un pourboire à Bob. Mais... Un peu égoïste là-dessus. Ouais, mais le colosse, j'aime pas. Il est... Je sais pas, ça me parle pas ce que l'os provoque là, dans ce, dans ce spot. Je pense que ça, ça peut virer, hein. j'ai mis là de 1, mais en vrai, à la fin, je peux mettre un Leroy, une Mounted ou un truc. Ah là là, plus 2 plus 6, et là, c'est plus 1 plus 3. Imaginez. On est à plus 3 plus 9 par réincarnation qui meurt. Oui il a un beau bébé lui Ouais il a un sacré sacré bébé Ah ça va être compli compliqué peut-être Oh, ça passe. Hein. Ça passe, hein. c'est incroyable. Hein. C'est incroyable que ça passe. C'est incroyable. Et le gars, il prend 18. 3 x 6, 18. C'est incroyable que ça passe contre ce gars. sur votre Oh. En vrai, est-ce qu'on doit... Bah... Ah, trop tard. Je pense pas qu'une 4-11 soit supérieure à Z2-1 dans ce spot. Ça, c'est dommage, ça aurait été vraiment intéressant de l'avoir avant. Le mort-vivant, il aurait été vraiment très très cool. Mais là, c'est trop tard, encore une fois. Mais c'est une carte qui aurait été vraiment bien dans ma compo. En vrai, à part Leroy... Ou Mantid. Euh... Même ça, ça aurait été pas si bien que ça. Bon, après, on en a deux parce qu'on est un peu riche là. Ok, ok. Bah, écoutez. On va voir, hein. Tour 13. Est-ce que j'ai récupéré des viewers avec ma mise en avant sur Hearthstone Euh... J'ai aucune idée. Bon, J'imagine peut-être certaines personnes, mais... Je pense que les gens qui veulent regarder du contenu sur... Eux... Soit sur Twitch, soit sur Youtube, euh, sur Hearthstone ou sur Battlegrounds, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Il y a Solari et... Bon sur Battlegrounds, il y a un petit peu plus de personnes, mais il n'y a quand même pas beaucoup de gens, donc... Euh... Une mise en avant qui me fait plaisir, c'est plutôt cool. Après, je suis pas sûr qu'elle ait un réel impact. Ça, ça va être chiant Le Magma qui il va être chiant. C'est pour ça que le Leroy, il aurait été bien. Ah, typiquement, je pense qu'on est derrière. Là, vous voyez, le tracker, il à chaque fois, il inverse les rôles, j'ai l'impression. Ouais, bon. faut le buter, lui. On va y arriver, en vrai. Allez, c'est bien, on tape dedans. Ah non, on va gagner, en vrai, je crois. Ah, je crois qu'on va gagner. On a trop de stats. Il ah, y, y a trop de PV sur nos cartes. Ah, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud, mais on va... euh, Ouais, ils sont énormes. Hein. Il y a Solari et toi en français. Les autres sont vraiment des petits streamers. Euh... Ouais. En fait, ils sont petits streamers dans le sens où c'est pas spécialement leur métier. Donc, ils peuvent avoir parfois des bonnes audiences, mais vu qu'ils sont pas réguliers, je pense que c'est un peu compliqué pour les gens parfois de les suivre. Après, c'est compliqué de... Dans... Sur... Sur un jeu comme ça, niche... Déjà les jeux de cartes c'est niche mais sur un jeu de cartes dans un truc niche c'est forcément évi pas évident d'en de, faire son boulot donc c'est ça qui explique qu'on est très très peu depuis maintenant 7-8 ans à, à travailler de, de ça. Magnifique hein Franchement cette game là avec le putricide incroyable on n'était pas bien et... et elle est trop trop cool cette game, elle est trop trop trop trop cool.